Bienvenue dans un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Vous le savez, j'ai un challenge avec vous. Donnez-moi 3 minutes de votre temps et je vous promets le changement à condition d'être acteur de ce changement, de le vouloir et surtout, surtout, surtout de passer à l'action. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de deux amis, un magicien qui habitait dans la montagne et euh, son ami qui lui était citadin, habitait en ville. Et de temps en temps, il allait lui rendre visite et son ami le magicien, quand il reçoit son ami, est tellement heureux qu'il l'honore avec un bon repas, etc. Et à chaque fois qu'il part, il lui donne un petit cadeau. Et comme il est magicien, cette fois-ci, euh, pour honorer son ami, avant de partir, il prend un caillou euh, dans le sol. Et au fait, euh, il le transforme en or et il lui donne. Mais son copain n'était pas content, n'était pas satisfait. Il l'a regardé euh, avec une mot euh, d'insatisfaction, du genre, euh, c'est tout ce que tu me donnes, franchement. Donc l'ami, qu'est-ce qu'il fait Il voit un super rocher énorme. Et là, il va et il le transforme en diamant. Et il lui donne. Et toujours, son ami avait l'air toujours pas satisfait. Alors, le magicien lui dit, « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux ?» Et il lui dit, « Mais moi, ce que je veux, c'est ton doigt, coupe-le et donne-le-moi. » Parce que c'est ce doigt qui transforme les choses en or et en, et en diamant. Tout ça pour vous dire quoi Faites attention à qui vous entoure. Faites attention à qui vous donnez. Parce qu'il y a différentes manières de donner. On peut donner de son temps, de son énergie, de son argent, de son écoute, de son amour, de son bienveillance. Si vous tombez sur des gens comme cette personne qui ne donne pas de la valeur à ce que vous donnez, ça va beaucoup vous apporter des énergies négatives, une faible estime de vous-même, vous aurez l'impression de faire du surplace et ça va vous épuiser. Et j'appelle ça des personnes énergétivores. Elles sont là, c'est comme des vampires, elles vous sucent votre énergie. À la fin de la journée, vous êtes comme ça, complètement desséché, plus d'énergie et avec un gros sentiment d'injustice. « Mon Dieu, avec tout ce que j'ai fait pour cette personne, avec tout ce que j'ai donné pour cette personne, elle est jamais contente. » C'est comme un puits sans faux. Il n'y en a jamais assez. Donc, règle numéro un, entourez-vous de personnes généreuses. Hantez vous entourez-vous de personnes reconnaissantes, entourez-vous de personnes qui est pro de la gratitude pour ce que vous faites pour elles. Euh, en temps, en heure, en argent, peu importe, parce que ça va vous amener de l'énergie positive, ça vous donnera envie d'en faire plus et de vous reconnecter avec la belle partie de vous-même. Si au contraire, vous êtes entouré de personnes énergétivores qui en a, qui sont que comme ça, elles sont là pour prendre et pas pour donner. Et même quand elles prennent, elles ne prennent pas de la bonne manière, elles prennent euh, en étant pas contentes et elle vous fait ressentir des choses négatives et surtout, elle vous connecte avec la basse, on va dire la partie ténébreuse en vous. Donc, faites du ménage. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Personnellement, j'avais pris du temps à un moment donné. J'avais listé toutes les personnes qui m'apportaient du bien et qui me faisaient du bien. J'avais listé toutes les personnes qui ne me faisaient pas de bien et celles qui ne me faisaient pas de bien. Vous savez ce que j'ai fait Allez, j'augmente le loyer, je change de locataire. Et je vous fous à la porte. C'est ce que vous devriez faire. Augmentez vos loyers, changez de locataire et foutez-les à la porte. C'était Nahid pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Head et Allah y'a